Voilà, ça enregistre. Tour en deux pauvre. mais maintenant. Alors, tu vois Martin, regarde devant toi. Tu vois Ça c'est la climatisation. <rire> qui est branchée. Tu vois La ventilation Alors, dans la voiture, dans la deux chaude. <rire> ah, <à Martin. rire> tu vois La ventilation. J'ai oh, 74 ans. Oh Oh là là Heureusement que la suspension est... problème Je prends des dés. En euh... dessous sinon. Ah le petit oui. levier est tout en dessous. là. J'ai perdu l'habitude. Je, vais... Je vais tout de suite. Là. Oui, oui. C'est un moteur. C'est quel moteur C'est un 400 cm3. C'est tout petit. Hein. Il n'y a que deux cylindres, 400 cm3, refroidissement par air. Elle a de combien de kilomètres Alors il a exactement 77 474 kilomètres. Et qu'il y a un klaxon Regarde ici. <rire> voilà le klaxon. Et elle a elle est de 1974. 1974. 1974. A... Combien de vitesses 4 vitesses Quatre vitesses Mais euh... On va hein aller vers ma vie Le bruit du clignotant. Ah oui, il est un peu rapide, à mais enfin, c'est pas plus mal. Je sais pas si c'est normal qu'il soit un peu comme ça, clac, clac, clac, clac... Mmh. Ça fonctionne, ça fonctionne. Oui, tu vois, les vitres. Bah, ça ne monte pas, il ne descend pas, mais elle s'ouvre vers l'extérieur à la base. Hein? pour les. Et, et comme je disais, la ventilation. Mais normalement, ça C'est un, un, un clapet. Oh. Voilà, qui s'ouvre ou que tu peux fermer en quand tu fais froid. Hein? Mais ça fonctionne, hein? <rire> oui. oui. Et non, la confirmation? Ouais, 5 litres. 5 litres, oui. Oh, Mais bon, ça prend 80 l'heure. Oui, oui. Le vraiment, réservoir? Euh, je veux dire, descendu deux fois oui. non-t-il oui. à fond, c'est vrai. Uh -huh. Mais c'est... Oui, oui. C'est... Il faut vraiment, c'est du sport. C'est chaud, c'est bouillant. C'est vraiment bouillant. C'est... Bon. Euh... Euh... Euh... Oh, a non, non, non, ouf, ouf, non, non, non, non, ouf, non, non, non c'est ça qu'on a dit, les petites coutures, oui, oui, oui, certaines couttes en deuxième, hein, à 35 à l'heure. Sí <tose> Ça y comme ça ah oui il faut que C'est il a une Maison adaptée. je vais, je vais sonner. Oui, oui. <rire>